Imaginez-vous au 6e siècle avant notre ère. Tout le monde pense que la Terre est plate. Si quelqu'un arrivait et faisait la théorie que la Terre n'est pas plate, mais plus ronde et légèrement aplatie au pôle, tout le monde verrait ça comme une idée fausse, voire même irrationnelle. Et pourtant, c'est ce fou du village d'hier qui est considéré comme celui qui a le plus raison aujourd'hui. Quand on parle de comportement humain, il y a une notion qui revient souvent. Que ce soit en économie, en sociologie ou même en philosophie, on en revient souvent à la rationalité. Et vous Pensez-vous être rationnel La question de la rationalité a été étudiée en sociologie par le courant de l'individualisme méthodologique. Pour rappel, si vous n'avez pas vu la vidéo d'introduction à la sociologie, c'est un courant de pensée qui veut étudier l'individu et les comportements individuels pour construire par agrégation une théorie sociologique. Pour pouvoir étudier le social, un de leurs axiomes sera que les individus sont rationnels. C'est de dire que c'est un principe qui ne va pas être démontré mais considéré vrai pour pouvoir travailler. La question est donc de savoir qu'est-ce que veut dire rationnel Et c'est là que les débats vont avoir lieu. Attention, ici je ne parle pas du rationalisme, qui dirait qu'il faut qu'on utilise la science, la raison, bref, avoir une pensée critique dans notre vie de tous les jours. Ça, c'est pour ce qu'on aimerait être. Mais aujourd'hui, je parle de ce qui est. Paul Lazarsfeld était un sociologue américain qui a beaucoup travaillé sur le vote, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est deux de ses élèves qui vont avoir le plus d'impact sur l'étude de ce qu'on appelle la rationalité. Le premier à avoir étudié ça était le sociologue et économiste James Coleman, qui a développé la théorie du choix rationnel. Pour lui, à chaque fois qu'on va faire un choix, on va faire un calcul rationnel des coûts et des bénéfices et on va prendre le choix qui maximise notre bien-être, c'est-à-dire le choix qui a le meilleur rapport coût-bénéfice. Autrement dit, il s'agit d'une rationalité utilitaire, c'est-à-dire on cherche ce qui est utile pour nous. C'est la vision de l'individu égoïste et rationnel de l'économie libérale classique, qui peut créer, par autoréalisation de l'égoïsme dans une société. Puisqu'on dit que c'est normal de chercher uniquement son propre bonheur, c'est naturel, c'est rationnel même. Et bien sûr, c'est renforcé encore par le climat social américain. Cette définition de la rationalité, même si elle plaît aux libéraux, on sait aujourd'hui qu'elle est fausse, ou au moins très incomplète. Parce qu'on a plein de cas où le modèle ne fonctionne pas. Donc même si elle est encore utilisée parfois par certains économistes pour faire des simulations statistiques, on sait aujourd'hui qu'elle est dépassée pour parler du comportement humain. Un petit exemple au hasard. Vous êtes subjugué par le charisme d'un candidat à une élection. Il vous envoûte. Vous avez une irrésistible envie de voter pour lui. Peut-être qu'en réalité, il ne sert pas du tout vos intérêts, mais peu importe, vous êtes sous son charme. En parallèle, il y avait aussi Herbert Simon, qui n'était pas juste spécialiste mondial en économie et en informatique, mais qui a aussi défini sa vision de la rationalité en psychologie cognitive. Il insistait sur le fait que l'individu n'est pas omniscient, qu'il n'a pas accès à toutes les informations, et donc que sa rationalité va être limitée, à la fois par ses biais cognitifs et sa position sociale. Pour reprendre l'exemple du début, la situation ne va pas être vue du tout de la même façon selon l'époque de la personne qui regarde, parce que l'état de la connaissance n'est plus du tout le même. Mais cette vision va être encore une fois nuancée par le second élève de Lazarsfeld, qui après ses études aux états unis est revenu en France. Cet élève, c'était le sociologue Raymond Boudon. Pour lui, l'individu n'est ni parfaitement rationnel ou libre, ni complètement déterminé comme un idiot social. Pour lui, si on veut vraiment comprendre la rationalité ordinaire, la rationalité de l'individu dans la vie de tous les jours, il faut revenir à l'étymologie du mot. Un individu a de bonnes raisons d'agir. Et en fait, ce sont ces bonnes raisons qui vont constituer la définition sociologique de la rationalité. Il définit alors quatre modèles de la rationalité différentes. La rationalité utilitariste, ça c'est le modèle de Coleman la rationalité téléologique, qui veut atteindre un but en priorité, la rationalité axiologique, qui va dépendre de nos valeurs, et la rationalité traditionnelle, qui va dépendre des habitudes. Ces quatre types de rationalité sont ainsi les quatre types de raisons qui vont pousser un individu à agir. Et parfois, elles vont sembler en contradiction les unes avec les autres. Elles forment la rationalité cognitive, qui prend plus en compte les recherches récentes sur les biais cognitifs. Bref, la prochaine fois qu'on vous demande si vous êtes rationnel, ne répondez pas à oui ou non. Demandez-vous d'abord de quoi on parle. Pour certains, ce sera un acte de foi de dire oui. Pour d'autres, ça dépendra des moments. On peut essayer d'être plus rationaliste dans notre vie de tous les jours. Mais gardez en tête que ce sera votre point de vue moral, pas un argument descriptif. Et à ce sujet, je vous rappelle que je ne vous offre qu'une vérité. Rien de plus.